Et bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine On se retrouve ce soir pour parler un petit peu robotique et euh, ça faisait longtemps à faire un petit euh, récap de la semaine Puisque oui, il n'y a pas eu de live la semaine dernière, euh, mais il y a eu du contenu depuis deux semaines qui s'est passé Donc j'avais besoin de revenir un petit peu dessus, comme ça commence à faire quand même pas mal de contenu euh, Et ben en fait on va retomber sur euh, la même formule que ce qu'on faisait il y a quelques... Moi, année, <rire> je pense que ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. Euh, bref, on va euh, passer euh, voilà, une petite demi-heure euh, sur le début du live à euh, discuter un petit peu des, euh, des petites choses qui vont se passer dans les semaines d'après, euh, des choses qui se sont déjà passées et des choses que euh, voilà, j'ai faites un peu récemment. Euh, salut Pyram. Donc, euh, donc, voilà, petit euh, récap de la semaine pour commencer euh, et on va euh, démarrer avec... Hop je me mets sur le PC, voilà, donc pour ceux et celles qui me suivent sur YouTube, mais aussi sur Twitter, vous avez vu euh, peut-être passer la première vidéo euh, du premier match euh, que l'on a réalisé, enfin, je vais le me mettre en grand écran. Voilà. Euh, pour l'un de nos protos, donc il y a quelques euh, semaines, et bientôt bientôt plus d'un mois, on avait eu euh, la chance d'avoir euh, le bras robot euh, UR, euh, donc de la société Universal Robots, sur lequel on a fixé une caméra, ce qui nous a permis de filmer. Voilà, et tous les, tous les plans que vous voyez là, euh, pour pouvoir présenter nos robots. Donc l'idée, c'était de faire hein, une présentation avant la coupe euh, de euh, nos prototypes, prototypes qu'on a assemblés ensemble hein, pendant les lives. Donc voilà, donc ça faisait très très plaisir de pouvoir vous, euh, vous montrer ça sous une forme un peu plus, euh, on va dire, euh, finie et un peu plus propre que ce que je fais d'habitude euh, voilà, en live, et de vous montrer déjà ce que pouvait... Euh, quoi allait pouvoir ressembler un euh, match de l'un de nos robots, puisque oui, euh, vous le voyez, euh, il, est, euh, il est derrière, là, vous avez le deuxième robot euh, qui est en arrière-plan. Donc, euh, si vous ne l'avez pas déjà vu, bah, n'hésitez pas à aller euh, sur la chaîne et puis à aller voir euh, la vidéo, donc avec la musique, c'est quand même vachement plus sympa, euh, voilà, d'aller me dire ce que, ce que vous en pensez. Et du coup, il y aura une autre vidéo, alors j'avais dit euh, courant avril, mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a la Coupe de Belgique qui arrive, et j'avais pas prévu d'être aussi charrette euh, sur mon emploi du temps donc j'espère avant fin avril euh, la vidéo euh, du en fait déballage euh, et des tests qu'on a fait sur le UR avant de pouvoir faire cette vidéo euh, de l'explication euh, l'explication de comment il fonctionne d'une petite explication sur la euh, sur la cobotique euh, et donc du coup qui vient conclure un peu euh, l'arc qu'on avait euh, avec, euh, avec Universal Robot qui a commencé l'année dernière euh, avec le soutien euh, et je les en remercie euh, une nouvelle fois euh, soutien à la coupe puis avec un live où on avait pu tester avec eux euh, le euh, robot euh, donc, donc si vous étiez là la semaine, l'année dernière, vous aviez pu euh, assister à ça. Et euh, merci beaucoup Isto. Euh, salut Barba... Euh, salut... Euh, <rire> salut Alf euh, salut Mike euh, Donc voilà, donc euh, petite vidéo, on avait dit qu'on ferait une vidéo d'un match mais il nous fallait euh, des robots qui soient fonctionnels donc voilà, euh, il y a un mois c'était euh, faisable donc on a pu le faire euh, au moins en dégradé hein, parce que là il y a plein de trucs qui vont pas euh, notamment on ne peut pas changer d'équipe de, de, sur, <rire> sur ce robot euh, actuellement euh, et euh, la détection n'était pas activée donc voilà, donc c'était un premier match vraiment euh, euh, décès euh, et puis il n'y avait pas l'aspiration, la, mais on va revenir tout ça, à tout ça, il n'y avait pas non plus euh, vous voyez, il y a l'IHM, elle est réduite à, son, plus, à sa plus simple expression mais on va reparler de tout ça, puisqu'il y a eu de la nouveauté, et c'est pour ça que je voulais prendre un petit peu de temps, euh, en début de session, pour, euh, pour échanger un petit peu salut Boulebytes euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller là euh, voir ou revoir sur, euh, sur Youtube euh, parce que euh, bah, euh, ça nous aide énormément, et puis euh, ça nous permet de voir un petit peu, euh, voilà, si ça vous plaît et si vous voulez euh, d'autres vidéos de ce type, euh, pour pour les années prochaines et puis pour les pour si jamais on a des, des, des robots qui tournent un peu mieux <rire> voilà qui sont un peu plus complets euh, et notamment voilà il n'y avait pas l'élévateur à balles qu'on a fait quelques semaines d'après donc j'ai pu, pu l'intégrer pendant le, pendant le montage mais par, pas pendant les prises de et prises, prises de vue voilà, euh, du coup, donc, ça c'était pour, euh, pour la première news, donc voilà, petite. Euh, je, je voulais vous en parler la semaine dernière, mais du coup ça n'a pas, ça pas euh, pu avoir lieu, donc je vous en parle, euh, parle aujourd'hui. Euh, en prélude de ce live également, et pourquoi on avance un petit peu plus vite là cette année, tu n'as pas pensé de faire un robot avec le matériel Universal Robot pour l'année prochaine euh, Bah En fait c'est compliqué parce que... Euh, Comment dire euh, leur, leur, leur, leur matériel permet pas de faire un robot qui pourrait se mettre sur... On y, on y a réfléchi. Hein. En vrai, on s'est dit, est-ce qu'on fait un robot qui pourrait se monter Alors déjà, sur la Coupe de France de Robotics, c'est euh, compliqué. Euh, et euh, Parce que c'est trop gros. Et euh, pour la compétition de Maker Fight, euh, c'est compliqué aussi. Puisqu'en fait, ça voulait dire pourrir un robot à 15 000 balles, euh, voire plus. en fait. Donc, euh, pas trop intéressant pour eux en termes d'image ce que je peux comprendre et puis euh, voilà pas intéressant en termes de bah qu'est-ce que ça qu'est ce que ça allait apporter donc on pouvait on, on a préféré faire quelque chose de plus pédagogique d'où le live l'année dernière, d'où cette vidéo là cette année, euh, d'où la vidéo qui sort euh, voilà, euh, dans un mois parce que j'ai les rushs, il faut que je l'écrive encore euh, et j'ai eu en fait j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes avec le montage de celle-ci pour euh, plein de raisons en fait c'est que mes images étaient pas top euh, et ça j'en parlerai dans la vidéo parce que ça fait aussi partie du, de l'expérience voilà, pas sur le robot mais sur la prise d'image euh, et donc du coup j'ai fait beaucoup beaucoup de post-prod euh, ça se voit pas tant que ça je pense sur la, la vidéo mais il y a énormément de choses qui sont masquées qui sont avec des masques de suivi parce que comme c'est pas des plans fixes euh, tous les plans bougent bah, c'est beaucoup plus compliqué à faire donc plein de choses que je connaissais pas donc euh, voilà donc c'est pour ça aussi qu'elle est sortie un petit peu plus tard que ce que j'espérais je, mais ouais non on a on y a réfléchi hein, comment intégrer leur solution dessus mais en fait vraiment vraiment trop compliqué quoi et puis pas, pas, pas, pas très intéressant euh, salut le bernet ah ouais, Alors la première news, tu regardes, je, peux, je peux te la refaire très vite, euh, c'était sur euh, la vidéo qu'on a sortie, donc euh, n'hésite pas à aller sur la chaîne euh, de euh, bah, la chaîne YouTube, euh, Barbatronic et puis d'aller voir la vidéo First Match, euh, qui est la petite, de, petite vidéo qu'on a faite avec les robots euh, d'Unimaker, de... Oh là là. ça ne va plus, hein, d'Universal Robots euh, c'est lui Sagittarius, ça est forcément à miniaturiser les produits, c'est de la R&D <rire> Ouais mais je pense que c'était pas trop l'intérêt à niveau-là, la... test de solidité extrême <rire> Ah euh, leur tablette de commande ça à miniaturiser, peut-être l'alléger la, la, la, un petit peu Parce qu'elle est bien mais elle est lourde, au bout d'un moment, tu as pendant une journée à faire des plans euh, ça, tu, tu, tu la sens un petit peu sur le bras quoi euh, Ça roule, super le verbe voilà, donc première news, c'était euh, là-dessus, salut Black Cather. Du coup, deuxième news. C'est euh, le euh, week-end de euh, Robotics, donc c'est la coupe de Robotics de Belgique, euh, qui a lieu le 22 et 23 avril, donc c'est dans pas très longtemps, voilà Et donc du coup, il faut qu'on soit prêt. Euh... <rire> donc je vous en avais parlé un petit peu euh, il y a deux semaines, donc voilà, ça se précise, donc on ira en Belgique, le, 20... on sera en Belgique le 22 et 23, euh, pour cette compétition, compétition qui est ouverte au grand public, donc si vous êtes dans le coin, donc c'est en dessous de mon ça Framerie, euh... Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, c'est de 10h à 18h le euh, samedi et le... Euh, c'est dans pas longtemps, Zutal. <rire> euh... Oui, c'est ça, c'est le... Oui, donc le samedi et le dimanche, pardon, donc de 10h à 18h. Euh... Alors, j'ai un peu flippé, parce que je n'avais pas encore été à regarder la, la, la, la semaine, je vois dans le programme que les phases d'homologation ont lieu de 10h à 13h. J'ose Espérer que vous avez prévu d'autres phases d'homologation, parce que 3 heures pour se homologuer, je crois qu'on va pas... Ça va être compliqué Bref euh, Donc si vous êtes dans le coin... Euh, et que vous, euh, vous, vous, passez, vous voulez passer euh, nous voir et voir un petit peu ce qui se passe euh, un petit peu euh, dans ce genre de compétition, bah, n'hésitez pas, voilà, ça peut être très très cool et moi c'est la première fois que je fais euh, la coupe de, de, de robotique de Belgique alors qu'en fait ça fait des années euh, que je participe à la coupe de France et des années que je suis genre à moins de deux heures, moins d'une heure trente, moins des fois de une heure de mons. Euh, euh, et que j'ai jamais été à la Coupe de Belgique, donc c'est honteux. Donc je je corrige ça, voilà cette année et euh, et j'y serai. Et euh, et le gros avantage, c'est comme ça tombe, euh, bah ça tombe pas tant que ça avant de la Coupe, mais bon ça tombe trois ou quatre semaines avant la Coupe. Euh, ça permet finalement d'être prêt vraiment un petit mois avant. Euh, au moins partiellement prêt de voir ce qui, ce qui a mal ce qui s'est mal passé de avoir deux jours où tu peux corriger où tu peux tester où tu peux voilà euh, valider un certain nombre de choses pour être un peu plus prêt euh, le jour de la coupe donc euh, c'est euh, voilà ça peut être ça peut être hyper intéressant pour ça euh, j'ai envoyé ma coordinateur pour la Dev team à la coupe on s'est ah trop bien mais c'est trop bien ça Black Ever bah ouais carave Grave, grave, grave. Voilà pourquoi il doit faire un live tous les dimanches, sinon il est perdu. Oui, mais c'est exactement ça. <rire> Figure-toi que c'est vraiment ça. Tu bousses le moteur d'année en année. Bah, J'aimerais bien, mais en fait, en vrai, j'ai revu des vidéos des robots de 2019 et on allait beaucoup plus vite en 2019. Après, en 2019, on était sur des robots très standards où euh, t'avais que deux roues et euh, voilà. Et donc, du coup, euh, les, euh, on avait optimisé ça, je veux dire, euh, depuis quelques années. Donc, on savait aller un peu plus vite que ce qu'on fait là aujourd'hui, où là, on est encore dans l'expérimental, on n'a on pas encore itéré suffisamment euh, pour, euh, pour avoir quelque chose de, de suffisamment rapide et fiable, quoi, finalement. C'est un glissement de terrain, euh, mouse pour gagner une demi-heure ou deux. Je parlais d'être à 2h, 1h30 ou 1h... Ah oui, pardon Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, je viens de comprendre. Euh, non, c'est parce que j'ai déménagé, tout simplement. <rire> tout simplement. Euh, voilà, euh, c'est uniquement pour ça. <rire> c'est qu'au fur et à mesure, je me suis un petit peu éloigné, mais pas tant que ça. Euh, donc c'est plutôt dans, dans, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'avant j'étais à 1h, même moins, et puis euh, au fur et à mesure, euh, voilà, un peu plus loin. Bref, euh, euh, donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à passer à Robotics, à aller voir aussi le... Bah, regardez, je, hop, je, vous mets, je vous mets le lien aussi dans le chat, euh, et puis bah allez voir ça. Euh, voilà, si on peut se rencontrer là-bas, ça, euh, ça serait parfait, ça serait génial. Euh, next news, euh, hop, il est passé du vélo au vélo. <rire> euh... J'en profite, voilà, parce qu'on a reçu du matos de euh, RS, on va en parler juste après. Euh, mais du coup, pour remercier euh, notre sponsor, euh, RS, euh, pour, euh, bah, pour le matériel qu'ils nous fournit chaque année, depuis quelques années là, euh, bah, pour euh, l'accueil à chaque fois, euh, et puis la facilité avec laquelle on peut discuter avec eux par mail. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et du coup, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé euh, cette année Hop, Salut Einstein tu étais à 25 minutes max de... Mais oui Mais oui En plus, oui, voilà, voilà. Alors, c'est pas mon sens exactement, mais effectivement, je suis, je suis d'accord. Donc, voilà, vous voyez comme c'est honteux. Alors, euh, déjà, il y a quelque chose qui doit vous... Euh, qui doit vous paraître un peu euh, étrange. C'est ce grand tapis Voilà, tapis A1. Un cutting mat euh, format A1. Euh, pareil, donc ça, c'est du RS. J'en ai un deuxième derrière... Voilà, qui est encore emballé, qui est pour le poteau, voilà, donc, euh, celui qui travaille euh, euh, près de moi euh, à la, pour la coupe, euh, voilà, A besoin d'un cutting mat, donc, voilà, tu, tu en as un, euh, est, il est arrivé en A1, je, je sais que c'était pas, et je me suis trompé, mais <rire> tu en as un grand maintenant, voilà, <rire> euh, dans le genre de choses, euh, des tapis de soudure, pareil, il y en a un pour le poteau, hop, voilà, de chez Veller, donc euh, vous les connaissez, je vais pas tous les déballer, mais euh, voilà, c'est des tapis, euh, tapis en silicone, voilà, trop bien pour pouvoir bricoler. Donc je ne l'ai pas encore pris parce que du coup, euh, moi j'en avais déjà un, donc ce sera peut-être pour euh, les deux autres euh, potos qui bossent euh, avec moi euh, sur la coupe, il faut que j'en discute avec eux. Voilà, donc c'est là, tac, on a un. Des composants, donc des connecteurs principalement. J'ai pas tout sorti, mais on avait besoin de connecteurs. Notamment, il y avait des connecteurs qu'on voulait commander l'année dernière et qu'on n'avait pas pu puisqu'ils étaient en rupture. Là, j'ai pu en ravoir, donc j'ai plus besoin de sacrifier. Euh, tu voulais demander le cran du dessus à, à zéro. Mais non, à zéro, ils n'avaient pas. Parce que forcément, à zéro, j'aurais pres... presque été tenté. Mais ça ne rentre pas sur le bureau. Euh... <rire> donc euh, voilà, il y, connect... y a plein de connecteurs en fait, qu'on n'avait pas eu l'année dernière. J'avais dû sacrifier quelques boards pour pouvoir euh, euh, continuer à travailler dessus. Euh, là maintenant, bah, du coup, c'est corrigé. On a les connecteurs. On a aussi. Alors, c'est un peu particulier, mais on ne les a pas encore. Je vous souvenez peut-être dans le live il de... y a deux semaines, je vous avais dit j'ai les Traco Power qui arrivent. Donc ces Traco Power-là. Voilà. Le problème, c'est que, pareil, rupture, et je les aurais qu'en juin. Sauf que en juin, ce sera la fin de la coupe. Moi, j'en avais besoin maintenant. Et du coup, j'en profite pour remercier euh, l'équipe Unimakers qui m'en a fourni deux. Euh, bah, si tu veux, cette année, ils n'avaient pas besoin de ce modèle-là. Et, euh, et du coup, moi, je leur rends deux neufs dès que ça arrive de chez RS. Donc voilà. Donc ça fait partie aussi... Euh, euh, ça fait aussi partie du deal, mais ça nous a permis... de tester euh, nos euh, cartes euh, pour les euh, turbines, dont je vais parler juste après, parce que euh, voilà ça s'est pas passé comme euh, ce qu'on aurait voulu. Euh, donc ça c'est bien, et, et, et on a aussi, alors c'est particulier, hein, on a deux diables, on a aussi deux diables de chez RS, pourquoi tout simplement parce que... Euh, alors, cette année, je sais pas si j'aurai euh, exactement le temps de le faire. Très honnêtement, je ne crois pas. Mais euh, si vous vous souvenez bien, on a des boîtes pour euh, mettre nos robots, pour euh, mettre notre, un peu notre matériel, etc. Sauf que ces boîtes euh, avaient plein de soucis. Euh, c'est les premières générations de boîtes que j'avais fait pour les robots. Euh, et du coup, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Donc, l'idée, c'est de retransformer ces boîtes en quelque chose qui va mieux, d'utiliser des diables pour pouvoir transporter notre matériel. Notamment que ça ne prenne pas de place. C'est pour ça qu'ils sont pliants et refaire des boîtes euh, en, euh, euh, comment, en profilé alu euh, pour pouvoir en fait stocker tout le matériel. L'idée, ce serait que dans des boîtes de 50 par 50 par 1 mètre, enfin, 4 boîtes de 50 par 50 par 50 cm voilà des cubes de 50 cm de côté, euh, 4 fois ça, on puisse stocker tout le matériel pour aller à la coupe, à savoir les deux robots, l'expérience, euh, les outils, etc. Et qu'en fait, on n'ait plus besoin de se taper tout le matos qu'on a jusqu'à maintenant, qui est compliqué à déplacer. Bref, vous avez compris l'idée. Donc on a, on a deux euh, voilà, diables et du coup, pareil, ça vient de RS. donc merci à eux, c'est trop trop cool. Euh, je suis très très fan de toute façon de ça, j'en avais deux au bureau, et donc euh, j'avais dit il faut absolument que j'en ai un chez moi. Donc, euh, donc voilà, donc gros gros <rire> tapis euh, qui protège mon bureau, c'est très très bien, je suis très content. Tu pourras intégrer des moteurs sur les diables. J'ai regardé, il y a moyen, mais pas cette année, pas cette année. Euh... Si l'ASEO ne rentre pas sur le bureau, la solution est d'agrandir le bureau. C'est vrai La solidarité, oui, oui, oui. Non, mais ils ont été ils, ils ont été euh, très, très cool. Euh, parce que, franchement, sinon... Euh, alors on aurait pu se démerder autrement, mais ça aurait été quand même bien moins propre. Voilà. Donc, du coup, euh, là, je suis très, très content de, de pouvoir avoir ces, ces éléments. Alors, la carte ne fonctionne pas. Euh... <rire> On va en parler après, mais ceci dit, voilà, je suis content, j'ai euh, les régulateurs, donc les régulateurs fonctionnent eux parfaitement, voilà, et ça c'est pas un souci, mais par contre j'en ai recommandé une autre, parce que, voilà, on, on va en parler, c'est dans la dernière news, avant de passer à la suite, justement. Salut Arkelange Alors, euh, news suivante, news suivante, alors là c'est pas vraiment une news, euh, c'est plutôt euh, une avancée sur les robots, et du coup là je vais vous parler de euh, plusieurs avancées. On va commencer par un petit truc... Euh, ah. C'est marrant ça, Zou. je vais débrancher ça euh, Yes, on va commencer par ça Alors, probablement, je vous en ai déjà parlé, mais il y a très très longtemps euh, C'est euh, le site Wokwi. Alors si jamais vous avez besoin de euh, simuler des cartes Arduino euh, Ou des ESP32, ou d'autres types de cartes, avec un petit circuit, avec un code, etc euh, Il y a plein de trucs euh, qui existent euh, Mais Wokwi, ça faisait un petit moment que je l'ai euh, suivi. Euh, et puis, je sais plus, pendant deux, euh, un an et demi, euh, j'ai arrêté d'aller regarder dessus, ou deux ans, je sais plus. Euh, et j'ai eu besoin, euh, pour les besoins du robot, de développer. Hop! sur, pour en fait, pour ce TFT-là. Donc, c'est un ili 93-41 de mémoire. Voilà. Ce petit écran TFT euh, couleur. Le problème de ces écrans euh, TFT, euh, si euh, vous avez déjà développé avec, c'est que euh, souvent, vous n'avez pas, enfin, pas besoin de tout le robot, vous avez juste besoin de l'écran, mais généralement, tout est branché dans le robot. Donc, à chaque fois que vous voulez tester quelque chose, faut le démarrer, faut vérifier plein de trucs, etc. C'est long, c'est répétitif. Euh, ça veut dire que vous écrasez un nombre assez important de fois le code euh, pour pouvoir euh, faire quelque chose qui vous euh, convient euh, c'est une perte de temps, du coup je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas un simulateur de euh, ce type d'écran pour au moins faire les templates et puis euh, avancer dessus et en fait il s'avère que euh, dans Wokwi, vous avez euh, le euh, composant, le IDI 9341 qui était intégré euh, et du coup, bah, qu'est-ce que ça m'a permis de faire ça m'a permis, alors là c'est avec un Arduino voilà, je suis à partir de quelque chose qui existait déjà. Euh, vous le branchez, vous faites les reliens, etc. Vous avez à gauche... Votre code, donc là c'est euh, au format Arduino, donc c'est point ino, donc il y a des trucs à rajouter si vous avez vous passez sur plateforme io, mais ça c'est pas grave. Si vous êtes sur plateforme io, vous savez, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez réadapter. Mais surtout, ce qui est très très cool, ce qui n'était pas le cas de plein d'autres euh, solutions, c'est que vous pouvez intégrer vos propres librairies, si j'ai bien compris. Alors en fait c'est pas que si j'ai bien compris, c'est que j'ai essayé et que ça marche. Donc vous avez la possibilité d'uploader votre librairie et ensuite de pouvoir simuler avec votre librairie. Et ça c'est génial honnêtement, parce que du coup, là, on était un peu limité avant, là, vous, avez, vous pouvez avoir un système de simulation euh, hyper bien foutu. Et alors, le petit truc que j'apprécie, euh, que je n'ai pas encore testé, mais a priori, donc, toujours pareil, si vous travaillez sur Arduino ou SP32, ce qui n'est pas notre cas, donc ça ne va pas beaucoup nous servir, mais vous avez le simulateur qui est intégré aussi dans, qui peut être intégré dans VS Code. Donc, vous pouvez avoir votre, euh, votre code que vous utilisez, que vous allez utiliser sur votre Arduino ou votre ESP, votre Vous faites votre code, vous le simulez directement dans votre interface de développement. Vous n'êtes pas obligé de vous, vous connecter sur votre navigateur. Et ensuite, vous pouvez derrière l'envoyer à votre ESP euh, voilà, comme si c'est un code de classique. Donc, vous avez votre simulateur et votre interface de développement au même endroit, je trouve ça vraiment génial donc n'hésitez pas, le euh, plus ça évite de créer des composants, voilà, inutilement voilà, exactement, donc n'hésitez euh, hés pas à aller voir Wacoon et alors le truc qui est cool aussi, parce qu'avant de trouver ça euh, en fait vous avez la possibilité aussi d'héberger votre propre instance de Wacoon, donc pour pouvoir accélérer le développement, parce que là vous allez voir la simulation plus le, la génération du, du code euh, voilà prend un petit peu de temps, donc ça un, ça peut être un petit problème si jamais vous voulez des trucs un peu lourds notamment moi pour l'affichage il y avait des trucs je savais pas trop comment ça allait rendre mais finalement ça s'est très bien passé donc ouais et, et n'hésitez pas à revenir sur Wakui euh, allez regarder un petit peu ce qu'ils font parce que c'est vraiment vraiment chouette euh, c'est ouvert donc euh, voilà faut y aller et donc du coup j'ai pu hop je vais lancer un euh, petit code donc vous avez vu là il n'y a que une seconde Ouais, deux secondes qui est passé donc vraiment quand ça quand ça mouline un petit peu, euh, vous voyez que ça, ça, des fois ça peut un peu galérer, ça utilise aussi le pros de votre PC, donc sur les configs un peu légères, moi ouais, sur mon PC portable par exemple, ça, ça moulinait pas mal, mais voilà du coup ça permet de tester euh, l'interface, euh, et puis moi ça m'a permis de faire complètement l'ensemble de l'IHM du robot, avant de le mettre sur le robot, alors du coup, j'ai un testé Pong, chez moi c'est le... Ouais ça va vraiment dépendre de votre config. Euh, sinon, le, le mieux c'est de l'héberger. En vrai, le mieux c'est de l'héberger. Mais, euh, mais en soi, pour faire des tests, euh, et notamment des tests un petit peu unitaires de, de, de vos fonctions, etc. Je trouve ça vraiment génial. Ça m'a sauvegardé mais un temps infini et surtout ça m'a permis de développer alors que j'avais pas le robot. Voilà, et donc ça, ça c'est vraiment cool, voilà, j'ai été euh, littéralement euh, sur la table de la cuisine, sans le robot, en train de développer euh, l'IHM, et ça a fonctionné, et c'est trop bien. Euh, donc voilà, donc, cette news, pour vous dire que, regardez Wakui, et du coup, pour vous dire qu'on a une nuit qui commence à tourner, voilà, à trois semaines de la coupe, donc, elle est euh, relativement rudimentaire. Mais elle est euh, suffisante, je pense, pour ce qu'on... Il bah, y a des trucs qui vont évoluer. Mais euh, pour ce dont on a besoin, donc... Euh... Actuellement, je vous la montre comme ça, ce sera plus facile que de vous la montrer directement sur le, le, le robot. Je vous la montrerai juste après. Euh, on va retrouver, donc ça c'est l'écran, on a deux écrans, l'écran de démarrage et l'écran de match, voilà, c'est tout. Donc l'écran de démarrage avec le choix de la stratégie, on a deux stratégies, soit on prend les, euh, les gâteaux en premier, soit on prend les balles en premier, donc les séries. Euh, on a euh, le x, y et Theta, donc c'est la position du robot à l'instant T. Euh, on regarde si la communication avec le leader est bonne ou pas, si l'initialisation est faite ou pas, et si la tirette est enclenchée ou pas, et enfin on a un espace pour pouvoir euh, voir de manière très euh, voilà euh, très grande et très visuelle la couleur de l'équipe sur laquelle on est euh, et enfin le upload en dessous euh, c'est la date du dernier upload euh, du code en fait nous ça nous permet de voir si euh, le comment euh, le transfert s'est bien passé et quand on allume un robot s'il si faut faire une mise à jour du code ou si le code qui est en train de tourner est bien la dernière version ou en tout cas la version sur lesquelles on était en train de travailler voilà donc c'est un petit truc qu'on a trouvé il y a, euh, ça commence à, re à remonter je pense depuis 2018 hein, qu'on fait ça sur nos écrans euh, ça nous a sauvé quelques petits trucs ou genre par exemple on pensait que le code était euh, envoyé en fait le code n'était pas du tout envoyé donc là ça nous permettait au moins de le vérifier assez euh, assez facilement donc on a cet écran là et le deuxième écran je vais le montrer en, en fonctionnement après parce que du coup, je vais commencer à l'intégrer dans le robot. Deuxième écran, donc, la strat, euh, là, ça change un petit peu, c'est euh, l'état de la strat, donc je vais peut-être le changer, ça, pour le coup, j'en ai pas, j'ai pas encore bossé trop sur cet écran-là. Donc, avant, ici, c'était quelle stratégie on avait, là, l'idée, c'est plutôt, là, faut que je change, du coup, euh, à quel état de la stratégie il est, voilà, ce qui, nous, nous donne un, un, un indice sur est-ce qu'il a sauté euh, un état de la stratégie ou pas. Euh, toujours la position euh, actuelle. Le lidar, pareil, change euh, de fonction, là, c'est plus il est connecté ou pas connecté mais plutôt si il détecte ou pas quelque chose voilà euh, n'a pas mis scène non il n'a pas le droit de voler non <rire> euh, le temps restant donc avec une petite fonction qui fait passer de vert à bleu à non vert à orange à rouge euh, jusque pour le temps qui va rester et le score euh, qui va se mettre à jour au fur et à mesure des points donc ça c'est les deux euh, panneaux principaux je pense que on n'ira peut-être pas plus loin cette année. On fera peut-être des trucs un peu fancy euh, cet été si jamais on veut... Euh, veut euh... L'émulateur de Waku est écrit en j. <rire> euh, Si on veut aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, euh, voilà, très content parce que ça m'a permis vraiment de développer très rapidement. Et du coup, qu'est-ce que ça donne sur euh, le robot Alors, attendez, je vous le démarre. Alors, j'ai quelques petits... On va y revenir après. J'ai quelques petits soucis avec ma com. Mais alors, en fait, quand je démarre le robot... Vous voyez, il y a une petite euh, barrette de LED ici, là, tout autour, et on a le lidar. Techniquement, euh, si le lidar euh, se connecte... Enfin, si la carte se connecte au lidar, et que la carte du lidar se connecte à la borne, ça doit passer du jaune au vert, et des fois... Alors, je, je pense que c'est moi qui, qui, me suis, euh, qui me suis planté. Voilà, donc là, jaune, ça veut dire que le lidar envoie bien des trames à la carte LIDAR et vert c'est bien que en plus de ça la carte LIDAR communique bien avec la carte euh, principale. Ça nous permet de vérifier euh, voilà, le fonctionnement à ce niveau-là. Hop donc vous avez pas bien vu, parce que j'ai mis les LED à 10% euh, pour des raisons d'optimisation euh, euh, de la batterie, parce que j'étais sur batterie quand je faisais mes essais, bon là je pourrais le remonter, je suis sûr, hein, je suis plus sur batterie. Et donc voilà, hein, on retrouve notre petit écran, alors vous voyez, je, je vous l'avais dit, hein, c'est euh, pour ça que je l'avais mis en grand sur le simulateur, au moins vous voyez un peu mieux, mais voilà, là vous le voyez, euh, vous le verrez, il fonctionne. Euh... Ah oui, il, il y a des features payantes ouais, qui vont, qui vont peut-être passer, ouais. ça je sais pas, je pas encore bien regardé. Bon, après, je sais pas s'ils vont vraiment le faire, ou si euh, ça arrivera très longtemps. Très, très, très, très, très. L'écran n'affiche pas de caribou quand il fonctionne pendant le match. Franchement, on a fait un truc le plus simple possible. Parce que l'année dernière, on avait fait des trucs trop compliqués avec l'écran, ça s'est retourné contre nous, et on avait des trucs qui ne marchaient pas. Et du coup, aujourd'hui, on veut plus de ça. On veut vraiment le truc le plus simple et le plus basique. pour ça je vous dis, les trucs fancy, on les fera euh, plus tard, si on, a, si on a du temps. Donc... Alors, attendez, comment est-ce que je peux vous montrer de manière un peu plus... Voilà. Donc, deux boutons sur le dessus. Voilà, ça fait partie aussi des trucs très simples. Ça, c'est pour changer. Donc, deux, deux stratégies. Soit on fait euh, les gâteaux, soit on fait les cherries en premier. En vrai, on pourrait mettre un truc avec plein de stratégies différentes, de la position, de machin. Mais je sais très bien comment ça va se passer. On va en avoir que deux ou une, euh, très probablement. Donc, on n'aura pas besoin le temps de développer plus. Donc, autant en laisser deux et ça suffira. Euh, ici, hop, pour changer euh, la le type de, de comment dire de d'équipe. Euh, ce qui est bien, c'est que même si l'écran est en euh, panne hein, aussi y a un problème, les deux boutons continuent de fonctionner, donc il y a aucun souci euh, sur le fait que le robot pourra démarrer un match euh, même s'il n'y a pas ça. Euh... Putain entre Belgique et la Coupe de France, le planning sera large. Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça. Euh. Un arm, disarm. Euh. Ouais, ouais, je, ouais je, je, je, sais, je sais pas trop. Je, on va, va peut-être le changer, ça fait partie des choses qui vont, qui vont changer. Bah d'ailleurs, hop, voilà, on va venir mettre notre petite. Euh, notre petite tirette. Et ici, voilà, on appuie sur le bouton. Alors là, il fait une init à la con, c'est juste pour pouvoir vérifier. Et hop, voilà, il nous dit que l'init est parti. Donc c'est bon. Donc si on tire, il va démarrer un match. Et là, tout va bien. Un... <rire> euh, ouais, non, pas ça. Euh, du coup, si je tire, là, il passe en match. Alors forcément, là, il n'y a pas de match qui est codé pour éviter que le robot se, se barre de la table. C'est juste que là, voilà, il a fini son, il a fini son temps. Il, a, il est arrivé directement à la fin du match. Donc là, en fait, il clignote parce que j'ai pas eu le temps encore de, de travailler dessus. Mais l'idée qu'on avait eu l'année dernière, je sais pas si on, je sais plus si on l'avait mis en place, mais du coup je l'ai remis cette année. C'est que vous avez fini votre match, vous êtes en essai par exemple, vous voulez redémarrer. Si on veut redémarrer le robot, il faut qu'on rappuie sur le bouton d'urgence et qu'on le redémarre. Je trouve que c'est un peu violent et que c'est un peu dommage. Donc là maintenant, hop, il y a une petite fonction où si on appuie sur le bouton d'init et qu'on reste appuyé, voilà. Alors là j'ai pas j'ai pas laissé jusqu'au bout pour vous le montrer. On a une petite barre de chargement et du coup si on arrive jusqu'à la fin de la barre de chargement, et eh ben on redémarre. Voilà, au début. Voilà, et on peut relancer tout de suite un match si on a besoin. Voilà. Donc, euh, honnêtement, euh, ça fonctionne vraiment pas trop mal. Et, euh, je suis très très content, puis surtout je suis très content d'avoir hein, pu le tester avec Wokui. C'est vraiment, euh, vraiment très très chouette. Comment marche la tirette d'ailleurs Deux pattes concentriques sur le robot et un aimant sur la tirette. Euh, alors, euh, tout simplement, euh, ici, tac, ça c'est un aimant. Voilà. Là, il y a une rondelle. Euh, donc pour pouvoir euh, cémenter euh, voilà aliment bon. euh, et au milieu il euh, y a un petit capteur euh, read euh, pour les euh, portes ou les fenêtres voilà tout simplement donc c'est un capteur read c'est euh, un capteur magnétique on off et, euh, et donc du coup euh, quand on approche l'aimant euh, le capteur se ferme et donc du coup bah, on a une fermeture capteur et on a une lecture sur, euh, sur notre microcontrôleur donc c'est très très simple c'est comme si tu avais un switch en fait finalement mais c'est un switch magnétique donc ça s'use pas, euh, enfin ça s'use moins on va dire euh, et le gros avantage aussi, c'est que je peux le tirer dans n'importe quel sens. Voilà, je peux, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de blocage mécanique. Voilà, ça peut partir très très rapidement euh, et très simplement. Donc, c'est un, un système qui est très très, qui n'est pas très gros. Euh, et euh, du coup, on a plusieurs tirettes avec plein d'aimants. Euh, voilà, et du coup, au pire, si jamais on devait perdre la tirette, il faudrait juste qu'on trouve un aimant pour pouvoir, euh, pour pouvoir démarrer. Bon, voilà. Mais non, tirette qui fonctionne bien, tirette magnétique, quoi encore de synthèse vocale sur robot alors cette année on a dit euh, aussi ça fait partie des trucs qu'on s'est interdits c'est euh, tous les trucs à base de musique de machin etc parce que l'année dernière pareil on voulait le faire on l'a fait ça a planté ça nous a planté des matchs donc <rire> non du simple On avait un jack 6 5 alors le jack 6 5 moi je l'avais au tout début où je. en fait je suis passé du jack euh, 6 5 euh, qui fonctionnait pas trop mal mais euh, ça, ça euh, bah, des fois ça se bloque quoi, donc c'est pas terrible euh, ensuite à la tirette euh, euh, mécanique donc avec un switch donc c'est un, une baguette qu'on tirait et il y avait le un switch à l'intérieur ça faisait je clique ensuite ça j'ai changé le système euh, par un switch optique et puis ensuite euh, magnétique en vrai magnétique je reviendrai plus en arrière c'est vraiment euh, c'est vraiment efficace c'est vraiment efficace Comment ça, il n'y a pas de chat de GPT dans le... <rire> bah... Euh... Non. Mais... Encore une fois, peut-être plus tard. Mais là, pas cette année. Cette année, on fait des trucs qui marchent, des trucs simples. Voilà. voilà J'ai décidé d'arrêter sur les, les trucs vraiment con intégrés euh, qui peuvent nous planter des matchs. Donc, euh, non, on fera ça plus tard. <rire> euh... Tant que j'y suis. Donc ça, c'est la euh, news d'après. On a parlé vite fait du euh, lidar, mais euh, je suis passé très très vite euh, dessus. Juste pour vous dire que euh, bah, celui-ci fonctionne et il fonctionne. Euh, alors il y a un peu de code de nous l'année dernière et un peu de code, je vais vous montrer euh, juste après qui n'est pas de nous, mais juste pour vous euh, montrer le principe. Euh, attendez, je reviens. Voilà là-dessus. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir. Ah, ça va être compliqué. Voilà. Bon. Euh, ça, pour nous, c'est zéro sur le robot, d'accord C'est zéro aussi pour le lidar. Et vous voyez que quand j'approche ma main, il y a des, euh, des LED qui, euh, qui s'allument. Grosso modo, là, il n'y a pas de filtrage qui est fait, donc c'est un peu brut. Mais euh, ce qu'on fait, c'est que la borde euh, principale envoie à la borde lidar euh, le point vers lequel elle se, le robot se dirige, euh, donc la distance et euh, l'orientation. Donc, à partir de là, le robot se déplace, et le lidar va renvoyer uniquement les points qui correspondent à cette orientation, et qui vont euh, bah, trigger, ça veut dire que quand il va voir quelque chose, il va envoyer euh, un élément à euh, la partie mainboard. Donc c'est un principe très simple pour pouvoir repérer des objets. Et là, juste ce qu'on fait, c'est que, bah, à une certaine distance, voilà, donc là, je suis, euh, je, je crois que je l'ai mis à 400, par exemple, 400-0, vous voyez, il y a un petit cône de détection, Okay. Et du coup, plus je vais me rapprocher, plus les LED voilà, vont passer de vert à rouge. Voilà, donc petite feature, hein, très très simple, mais très très utile pour savoir si euh, le LIDAR fonctionne, et s'il renvoie effectivement les bonnes données. Donc nous, ça nous permet même, pendant un match, de voir euh, à distance si jamais il est bien en train de détecter le robot, ou s'il est complètement dans les fraises, ou s'il est en train de détecter autre chose, donc ça c'est indépendant du fonctionnement du, de la mainboard, voilà, donc ça fait ça ça fait ça en parallèle, et du coup ça va changer au fur et à mesure des matchs donc il y a toute une couche que moi je ne vais, vais pas faire euh, qui va être fait par les collègues, qui est une couche de filtrage, de, de, de, de calcul, de, voilà, de renvoi d'informations, de, etc mais du coup là juste pour vous montrer que ça fonctionne euh, de manière très très euh, propre, euh, salut Ice Warrior, donc voilà, donc ça c'était euh, juste l'exemple euh, qu'on avait codé Ceci dit, je voudrais repasser à autre chose et vous présenter déjà le lidar qu'on utilise. Et... Voilà, le lidar qu'on utilise, c'est le LD06, on en a déjà parlé l'année dernière et en début d'année, puisqu'on euh, l'a intégré en fait directement dans le robot. Euh, et le problème de ce lidar, euh, principalement, c'est qu'à euh, lors d'aujourd'hui, il n'y avait pas de, vraiment de lib euh, pour euh, Arduino ou sous une forme Arduino exploitable. Donc, euh, on en a parlé euh, avec euh, Mike de Robot Maker, nous on a des choses qui tournaient. Euh, lui, il avait aussi des choses qui tournaient sur Tinsy et du coup, ce qu'il a fait c'est qu'il a créé euh, une, un petit début de lib, en fait, euh, avec le LD06 qui permet, en fait, de récupérer les datas et de les renvoyer euh, déjà traitées, on va dire. Donc ça, c'est super cool parce que euh, la couche pour pouvoir euh, récupérer les datas et le faire, elle n'est pas euh, accessible à tout le monde. Honnêtement, moi, il y a plein de trucs que j'avais pas réussi à faire, donc euh, c'est très très cool que ce soit fait et que ce soit simplifié. Euh, et... Ce qui est cool, alors je vais essayer de recharger. Par contre, il faut que je recharge le code, parce que là, du coup, ça ne marchera pas. Euh, on va juste... Touk, touk, touk. Elle est là. Voilà, enlever ça. C'est un peu dégueu. Mais en gros, euh, je ne peux pas vous montrer ce que je voudrais vous montrer. Euh, sans envoyer du code, euh, pour la simple et bonne raison que euh, les deux cartes ne s'activent pas tant qu'elles n'ont pas un ping-pong, euh, une réponse entre les deux. Voilà. Et du coup, voilà. Je reviens sur ma lib, voilà, donc pourquoi je vous montre ça Parce que avec euh, la petite lib qui est là, branchée sur, alors en l'occurrence c'est un TINSI, avec quelques petites modifs, vous avez la possibilité de récupérer ces données, mais c'est toujours un petit peu compliqué de, de regarder ces données directement sur un port série, mais ça tombe bien, puisque nous avons... Téléplot Voilà, je vous en avais parlé l'année dernière, je vous en ai reparlé plusieurs fois. Téléplot, qu'est-ce que c'est C'est euh, un. Alors je, je vais je vais le. Je, je... ça va être très compliqué pour moi d'expliquer de, ce que c'est euh, directement, mais moi je m'en sers euh, comment en gros c'est un module qui va permettre d'afficher euh, des, euh, euh, des, des informations provenant euh, d'un euh, port, qui est un port série euh, ou euh, un, autre, euh, un autre type de port. Euh, nous on va l'utiliser euh, en série. Et on va utiliser notamment, tac tac tac, l'extension voilà, téléplot qui est faite et qui euh, est utilisable directement dans VS Code. Ce qui va nous permettre d'afficher euh, des éléments qui viennent du port série euh, sous la forme d'éléments bah, euh, voilà, euh, texte, mais aussi d'éléments graphiques, comme vous pouvez le voir à côté, mais aussi de pouvoir prendre... Euh, deux, euh, deux éléments du série, un X et un Y, et d'afficher un point, voilà, de plotter un point X, Y sur, euh, sur un affichage. Et du coup, nous, ça nous intéresse, pour notre, euh, pour notre cas, pour... Euh, sinon, pour les AI, il faudra certainement que les compétitions... Ah oui, oula, grosse question. Donc nous, ça nous intéresse, euh, on en reparlera juste après. Euh, nous, ça nous intéresse parce que du coup, avec le lidar, euh, bah, c'est bien ça qu'on fait, c'est qu'on veut essayer de mapper quelque chose et du coup, d'afficher de, de, des points XY. Et du coup, bah, c'est ce que Mike a fait, il a intégré ça directement euh, dans la librairie, le fait de pouvoir l'afficher sur Téléplot. Et donc, normalement, je dis bien normalement, parce que tout à l'heure, j'ai eu un souci avec mes ports COM, on va l'ouvrir. Waouh, magnifique. Alors, je vais réduire ça, donc... Là, il, il utilise Téléplot directement, il n'y a pas de modification de, de l'utilitaire, je vais juste agrandir la fenêtre. Voilà. Voilà. Et là, du coup... Ah oui, par contre, <rire> je suis en train de... Allez, remets sur une seconde. Voilà, parce que là, il y avait trop de points qui s'affichaient. Et donc voilà, on a les points qui sortent du, euh, du lidar en direct. Donc là vous me voyez me déplacer. Le paquet de points qui bouge, là c'est moi. Voilà. Donc là ce que vous voyez aussi c'est que y a les rayons qui sont qui partent un petit peu partout là. Il euh, y, y a un peu de filtrage à faire, mais grosso modo, ouais, vous voyez. D'ailleurs c'est marrant, ça là, ça ici, c'est les deux robots qui sont juste derrière moi. Il euh, y a le robot de l'année de 2019 et il y Il euh, y a Roberto. Ah, qui est là, qui, qui nous permet de, de, de tester euh, les, euh, les, les détections, et vous voyez que ça fonctionne super bien, alors ça par contre je ne sais pas ce qui s'est passé, alors ce qui était rigolo aussi c'est que le lidar euh, voit à travers les vitres, et donc je ne comprenais pas mais il était en train de scanner ma <rire> de l'autre côté de ma vitre tout à l'heure, donc voilà, donc euh, je vais vous mettre tout de suite le lien vers, bon, déjà Téléplot, mais j'avais fait une vidéo spécifique sur Téléplot l'année dernière, et le lien vers le LD06, hop, et le lien vers la boutique euh, de Mike sur laquelle vous pouvez retrouver le LD06 euh, en vente. Voilà, du coup, euh, bah du coup euh, très très content parce que voilà, on, on a possibilité d'avoir une, une petite librairie pour ce LIDAR qui est vraiment pas cher, euh, qui est minuscule, hein. vraiment il prend euh, il prend vraiment pas beaucoup de place et qui peut être intégré très facilement aujourd'hui euh, dans, euh, dans nos dispositifs. Voilà, donc je vais tout de suite arrêter ça, hop, recharger, Alors, dégager cette ligne là et recharger un code normal dedans parce que sinon je vais avoir des surprises si je continue à développer demain. Hop, voilà. Du coup, euh, un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc un grand merci euh, bah déjà euh, à, à Mike pour sa réactivité parce qu'on en a parlé genre le dimanche matin, le dimanche soir, il y avait un truc. Et du coup, j'aurais dû vous le montrer le dimanche soir parce que ça tournait, mais comme euh, voilà, j'étais euh, pas bien, j'ai pas, euh, pas pu faire de live, donc je, je, voilà, je le montre ce soir. Euh, et puis du coup le fait que Nenes euh, euh, a euh, fait euh, le, le dispositif téléplot euh, ça simplifie quand même énormément les choses pour pouvoir montrer euh, afficher des points etc pas avoir besoin de développer euh, une interface euh, à côté pour ceux qui veulent juste euh, utiliser euh, le, les équipements Voilà, je trouve que c'est hyper euh, hyper intéressant voilà euh, messieurs dames euh, sur ce point là je vous avais dit que j'avais encore plein de points à faire parce que j'ai plein d'autres euh, choses aussi encore à vous dire avant de démarrer, donc effectivement ça fait une grosse grosse partie de live, mais je vous, avais, euh, je vous avais prévenu. Alors je vais éteindre le robot, voilà, on va le pousser un petit peu, et on va discuter un petit peu euh, Hop côté atelier. C'est en même temps que la... comme avec le micro du durant, ou c'est l'un ou l'autre. Je peux avoir les deux en même temps, euh, c'est pas un problème, euh, c'est juste que, euh, bah, euh, ça... Il y a des points que je loupe, en fait, si je fais ça. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé, et la petite ligne que je dégage, c'est euh, pas... Enfin, c'est pas uniquement ça, c'est juste que je ne l'ai pas implémenté comme ça. Mais on peut, on peut le faire. Si on veut débugger, on peut le faire. On pourrait même l'afficher sur l'écran OLED qui est là, en fait, pour le coup. Euh, alors... Il y a trois semaines, deux semaines, trois semaines, je ne sais plus, en tout cas le dernier live, on avait soudé cette carte. En tout cas, pas cette carte-là, mais la carte qui est dans l'autre robot. Euh, et, euh, bon, on avait fait éclater des condos, etc. Et, euh, et on n'avait pas pu la tester jusqu'au bout. Quand je vous ai j'ai récupéré des tracos, j'ai essayé la carte, et j'ai euh, fait quelques essais, et là j'ai eu un petit souci. C'est que, pour rappel, cette carte sert à alimenter la turbine qui est ici. Voilà. Donc on a dessus un régulateur et on a juste au-dessus euh, un petit circuit MOS euh, isolé pour pouvoir piloter le, euh, la turbine. Pourquoi il y en a deux Parce que j'avais prévu de pouvoir utiliser potentiellement euh, un moteur pour pouvoir expulser les balles. On avait déjà testé ce module-là, et on s'était dit « ouais, ouais ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, je crois même que je l'avais testé un petit peu en live ». Euh, quand je l'ai manché, euh, il s'avère que la turbine fonctionnait à régime très réduit et, euh, et en fait, surtout, elle ne montait pas assez haut euh, en vitesse. Euh, après. Euh, pas mal de tests parce qu'au début je me suis dit est ce que c'est pas le traco est ce que c'est pas quelque chose qui a sauté sur la ligne est ce que c'est pas euh, voilà le module qui est cassé euh, voilà etc etc parce que l'autre en fait dans le robot non, dans l'autre robot faisait la même chose mais je pensais que c'était enfin euh, euh, j'avais pas fait autant d'essais que ce que je voulais je l'ai juste intégré et je l'ai euh, filé au copain euh, là j'ai pu faire beaucoup plus d'essais et en fait <rire> je me suis rendu compte d'un truc c'est que quand j'avais testé cette carte je l'avais testé avec une rampe d'accélération très douce donc ça fonctionnait euh, suffisamment mais pas, euh, mais pas des masses mais je me suis dit euh, à l'époque oui c'est bon on va l'idée on passe à la suite il euh, n'y euh, a pas de souci euh, c'est juste parce que l'accélération est très lente et en fait pas du tout euh, le, la carte fonctionne euh, absolument pas comme ce que j'entendais en tout cas en dessous de 6 volts en fait euh, elle euh, n'est pas prévue pour, pour fonctionner en dessous de 6 volts euh, contrairement à ce que j'avais pu lire mais en étudiant un peu le schéma euh, voilà ça marche pas euh, le MOSFET n'est pas complet, correctement alimenté enfin il y a plein de trucs qui vont pas donc, tout ça pour dire que, bah voilà, cette carte ne peut pas marcher dans notre robot. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'avais... En fait, je pensais que j'en avais pas, mais j'en avais... À côté, j'avais 3 ou 4 euh, petits, euh, petites cartes comme ça, donc non isolées, mais avec deux mosses qui tirent jusqu'à 15A. J'ai essayé avec celle-là. Ça marche très bien. Et donc, du coup, j'ai recommandé des cartes pour pouvoir remplacer celle-ci. Alors... Le gros avantage, je vais pouvoir enlever les tracos, ça, je vais les laisser dessus, de toute façon, ils étaient soudés comme ils étaient soudés, et du coup, je pourrais pas les réutiliser. Euh, j'ai peut-être récupéré les connecteurs, mais en tout cas, voilà, cette carte n'existe plus, j'en ai, ai profité aussi pour corriger l'erreur le, de marquage qui nous avait fait euh, péter euh, nos condensateurs la dernière fois. Et donc, on va les remplacer par ces petites cartes-là, euh, qui euh, vont fonctionner bien mieux, et donc, du coup, j'ai fait les essais euh, en trichant un peu, en soudant des caps d'ici à là, d'ailleurs ça se voit un petit peu, euh, pour pouvoir tester les deux cartes ensemble, voir un petit peu le le, le fonctionnement, et là, oui, ça m'a marché, oui, la turbine, elle a de, du jus, donc il n'y a aucun euh, souci. quoi Donc voilà, donc ça c'était pour le petit truc euh, un petit peu euh, un petit peu à la con euh, de euh, de la semaine dernière et de cette semaine, c'est que bah, euh, je suis obligé d'attendre une carte qui arrivera probablement le 12 avril, donc euh, voilà, euh, assez tard, hein, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, euh, donc euh, pas très longtemps avant la coupe de Belgique, donc en espérant que ce soit réglé, et au pire si on n'a pas l'aspiration des balles à la coupe de Belgique bah, c'est pas très grave, euh, on l'aura au moins pour la coupe de France donc voilà, tu peux souder cela sur ta carte éventuellement oui euh, si jamais euh, je veux aller plus vite, je pourrais, euh, je pourrais faire ça, c'est-à-dire enlever et puis euh, ressouder euh, cela dessus. Euh, mais comme de toute façon j'ai d'autres choses à faire la semaine prochaine, euh, j'avoue que ce sera ma solution euh, un peu de repli euh, si jamais j'ai besoin euh, quand même de l'intégrer. Mais oui, en plus, ce qui est marrant, c'est que les modules font exactement la même taille. Voilà. Alors par contre euh, ils ne sont pas orientés euh, comme il faudrait, c'est-à-dire que là le GMD et le PWM sont inversés euh, et euh, là de ce côté-là sortie et entrée sont aussi euh, inversés. Donc ça ferait un petit euh, blougi boot là de, de, de câbles. Mais bon, euh, en soi, euh, voilà, j'ai essayé. En fait ce qui est bien c'est que comme c'est la même empreinte, j'ai pas besoin. Alors j'ai pas besoin de retailler dans les carters euh, en acrylique que j'avais prévu pour cette carte. Donc, ce qui fait qu'en fait, voilà. Normalement, la carte vient comme ça, voilà, et donc du coup, l'autre module va s'insérer à cet endroit-là, donc sans aucun problème, je vais juste faire sauter les, euh, les borniers. Donc voilà, donc c'est un peu con, mais euh, ça nous a fait perdre un peu de temps. Ceci dit, euh, on a une solution, donc pas de problème, tu soudes à l'envers. Ah, tu veux, tu veux dire, je soude comme ça Alors oui, c'est possible, mais ça va chauffer un peu, hein. j'ai euh, bien 10 ampères hein, qui passent là-dedans. Donc, dans l'autre sens, enfin euh, déjà, quand je les ai essayés, ils étaient vite, vite chauds. Hein. Donc, euh, s'ils peuvent être côté euh, R, ça m'arrangerait, <rire> pour le coup. Euh, donc, voilà. Donc, ça, ce sera pour, euh, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, potentiellement. Et, dernier point, et c'est ce sur quoi on va... Ah oui, je vais te débrancher, toi, ça sera mieux. Voilà. C'est ce sur quoi on va travailler déjà ce soir. C'est... Euh, où tu On a fait le système de levée de balles, mais celui-ci n'est pas fonctionnel pour la coupe. Pour la simple et bonne raison qu'il ne détecte pas euh, le robot quand il veut euh, déposer ses balles. La semaine d'avant, on avait travaillé sur un support pour des capteurs, capteurs que j'ai reçus. Donc, ce soir, ce qu'on fait, c'est que on... Dégage cette plaque-là, on termine la plaque, on installe le capteur, on va devoir potentiellement, je vais regarder mais si on peut éviter, mais je pense qu'on ne pourra pas, euh, on va devoir complètement, euh, ah si j'ai peut-être une idée. Bon, euh, on va devoir complètement euh, démonter cette partie-là. Donc, si on peut éviter, on évitera, mais euh, euh, voilà, pour pouvoir intégrer le capteur. Ensuite, il faut le souder dedans, le régler, le vérifier. Donc, déjà, on va commencer par ça, puisque euh, bah, c'est important pour la suite. Euh, mais on les a reçus, donc on va pouvoir les tester, vérifier que tout fonctionne. Et voilà, messieurs, dames, le projet pour ce live. Donc, je vous l'avais dit, il y a énormément de choses... Bon, je voulais vous parler euh, en début, avant de, de passer. Euh, il n'a pas le droit de le laisser tourner continue. Bah, en continu. C'est juste qu'en fait... Pff, alors déjà, il fait du bruit. C'est chiant. Euh, je sais pas combien de temps euh, on va attendre euh, un début de match. Donc, j'ai pas envie non plus que la batterie se décharge et qu'au moment du match, il bah, n'y ait plus rien. Voilà. Donc, euh, salut El Longo euh, donc je pense que on va quand même utiliser le capteur, et au pire merci beaucoup pour le follow El Longo de la Vegas euh, donc je pense qu'au pire on fera comme ça mais j'aimerais quand même bien insérer le capteur parce qu'on a prévu le capteur, voilà, donc il y, y a ça et oui, il y a aussi euh, les deux côtés euh, à modifier Donc du coup c'était les côtés avec les petites pentes pour que, faire en sorte que les balles euh, tombent euh, et pas au enfin elles tombent au centre et pas restent bloquées sur le côté donc on a des à mettre, euh, voilà, vous connaissez la chanson Donc on va se lancer là-dessus, tout de suite Et du coup, c'est la fin du récap Donc je vais euh, vous dire à tout de suite Mettre un petit, euh, un petit fond noir, re-un petit jingle Et on se retrouve euh, juste après pour le début du euh, bricolage Voilà messieurs-dames, à tout de suite